La loi de l'attraction, ça ne marche pas. Vous avez essayé, ça ne marche pas. Clairement, vous êtes concentré, vous êtes à fond dedans, ça ne marche pas. Et si en fait, on vous avait donné les mauvais outils, si ce qu'on vous donne comme outil ne, ne sont pas les bons, ça ne peut pas marcher. Bonjour, je suis Sarah El, voyante médium spécialisé au à, la et à la depuis 1990, date de sa création de... par Dominique Dupas, pardon, je suis BNRT. Énergéticienne, énergéticienne, comme on dit déjà. <rires>